La guinguette de Saint-Denis. Cette guinguette se trouve au bord de la rivière 16, à Saint-Denis, petit village proche de Saint-Ambrois, dans le Gard. Elle se situe à seulement 12 km du Paillé d'Azur. 15 minutes de voiture. Un vaste parking vous permettra de garer votre véhicule. La plage est en accès libre. L'eau de la rivière 16 est contrôlé régulièrement par un organisme d'État. Ces dernières années ont toujours eu des critères d'excellence. Pour ceux qui le désirent, le pique-nique est autorisé sur une terrain de 2 hectares au bord de la rivière. Le restaurant de la Guinguette est ouvert midi et soir jusqu'en septembre. Ainsi que le bar... Les plats proposés sont copieux et on peut s'y restaurer pour un prix très convenable. Certaines soirées sont animées par des groupes musicaux.